les aujourd loulou aujourd'hui je suis en belgique et je prenais le train vous voyez la passer et j'ai assisté à une scène qui m'a fait réfléchir en tout cas qui m'a qui m'a inspiré pour faire une vidéo pour vous aujourd'hui euh, un peu plus loin plusieurs sièges plus loin il y avait un papa qui était avec son enfant et euh, il disait à son enfant « Ne mets pas les pieds sur le siège, autrement le contrôleur va se fâcher ». Et je me suis dit, je me suis rappelé aussi de l'époque où moi j'élevais ma fille qui maintenant est mariée. Euh, oui, ça, vous ne le saviez peut-être pas, mais j'ai une fille mariée, oui, oui, j'ai eu un, un enfant très jeune. Et je me suis dit, mais pourquoi devons-nous apprendre à nos enfants Pourquoi devons-nous les éduquer avec la peur de l'autre Pourquoi faire les choses par peur de quelqu'un, de, de quelque chose Et en fait, on, on suscite en effet euh, euh, des peurs, des craintes, des, des anxiétés. Pourquoi ne pas apprendre à l'enfant Et c'est ce que je faisais moi-même avec ma fille. Pourquoi ne pas mettre des pieds sur les sièges. Pourquoi n'apprenons-nous pas, avec pédagogie et nos enfants, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire les choses, au lieu de leur apprendre par la peur, pourquoi on n'apprendrait pas à nos enfants de dire on ne met pas les pieds sur les sièges, parce que d'autres personnes vont s'asseoir également, aimerais-tu t'asseoir sur un siège sale Et ça compte, c'est valable pour toutes les autres choses que nous faisons dans l'éducation. Souvent, attention, un tel, on fait du chantage, quelque part c'est du chantage émotionnel, attention, un tel va te euh, va te punir ou euh, va te gronder, euh, encore une fois, voilà, régner avec la peur, alors qu'on pourrait dire, ne le fais pas. Alors je comprends bien que parfois, on peut être, on peut être parfois euh, désespéré, parce que les enfants peuvent être en effet parfois difficiles, je, je le concède, c'est vrai, mais voilà, pour certaines personnes, c'est devenu un automatisme d'éduquer de, de, leurs enfants par la peur. Et euh, je ne pense pas, en tout cas, ça c'est mon avis, que ce soit vraiment une bonne solution, parce qu'en plus, apprendre aux enfants à comprendre pourquoi, des choses doivent, peuvent ou ne peuvent pas se faire, ça leur apprend également à faire des choix et à réaliser et être responsable de ce qu'ils font, à comprendre pourquoi, et ça les aidera également à faire des choix qui seront probablement beaucoup plus adaptés et beaucoup plus conscients. Voilà, c'était juste une petite pensée comme ça que je voulais partager avec vous. Éduquer en expliquant aux enfants au lieu d'éduquer par la peur. Voilà, je vous dis soyez heureux, simplifiez-vous la vie et à demain. Ciao, ciao